Pourquoi chanter fait du bien Et Oui les amis, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas juste des on -dit. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe quand on chante, tous les bienfaits que cela peut vous apporter. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que j'y partage de nombreux conseils quasi quotidiens. Active bien la petite cloche comme ça tu recevras les notifications à chaque fois que je suis en direct et nous pourrons même et changer, tu verras, c'est très sympa. Alors, euh, on dit oui, chanter, ça fait du bien, mais c'est maintenant euh, prouvé scientifiquement et euh, en fait, le, le chant agit à plusieurs niveaux. Je vais t'en parler tout de suite. Alors, la première chose euh, vraiment qui, qui, qui, qui est un, un grand bénéfice, eh c'est la respiration parce que lorsque l'on chante, on met en place une technique de respiration. Et c'est un petit peu comme les gens qui font du yoga, qui apprennent à, à respirer pour le yoga. Eh bien, quand on chante, on va apprendre à respirer pour chanter. Eh bien, ça, ça fait vraiment une différence. Et pour te raconter une petite anecdote, euh, j'étais un jour avec un médecin euh, qui faisait des mesures sur, euh, sur mon cœur. C'était pour une, une expérience. C'était une formation de, de cohérence cardiaque. et euh, En fait, en voyant, euh, si tu veux, les battements euh, de mon cœur, euh, ce médecin m'a tout de suite dit, il m'a dit soit euh, tu fais du yoga, soit tu chantes parce qu'il sait, sait que euh, ces deux disciplines, si tu veux, apportent vraiment quelque chose au niveau de la respiration et du coup, ça agit même sur la, la santé du cœur. Donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Euh, tu vois, tu n'as pas besoin forcément de faire euh, du jogging à outrance. Déjà, le fait de chanter, ça va euh, améliorer en fait ta respiration et ta santé euh, cardiaque. Alors, la deuxième chose euh, qui a pu être mesurée en laboratoire, c'est euh, la production d'hormones, notamment euh, les ocytocines, les hormones euh, de l'attachement, les hormones du bien-être. Euh, eh bien, ces hormones sont fabriquées lorsque tu chantes notamment lorsque tu chantes en groupe. Euh, voilà. Alors pourquoi, ça je, je, ne sais pas te le, je ne sais pas te le dire pourquoi ces hormones sont fabriquées, mais le fait est que ça a été validé scientifiquement et euh, voilà, avoir une pratique régulière du chant va te faire générer des hormones qui sont les hormones du bien-être. Donc voilà aussi pourquoi tu te sens bien quand tu chantes, ben parce que tout simplement, chimiquement en fait, euh, ton corps se modifie et tu te retrouves ben, dans, un, dans un état de, de bien-être. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo hein, auprès d'amis si eux euh, ont plaisir à chanter ou au contraire s'ils doutent, s'ils disent Ah, mais toi tu chantes, mais euh, est-ce que vraiment ça fait du bien Ils auront du coup des réponses à ces questions. Alors, euh, ça te permet aussi quand tu chantes d'exprimer des choses que tu exprimerais peut-être pas dans la vie de tous les jours. Je m'explique. Tu es peut-être timide, euh, tu n'oses peut-être pas euh, dire les choses comme ça. Euh, euh, euh, aux gens, je ne sais pas, euh, qui t'énervent ou euh, qui te font de la peine, ou euh, au contraire, euh, des gens que tu aimes, mais tu ne sais pas trop comment, euh, comment leur dire. Et c'est vrai que bien souvent, euh, la chanson, le fait de chanter, bah, ça permet euh, d'exprimer des émotions qu'on qu n'a peut-être pas le loisir d'exprimer parce que voilà, euh, les normes sociales font qu'en euh, fonction du pays dans lequel tu habites, bah, ce n'est peut-être pas trop euh, la coutume de, de s'extérioriser comme ça. Mais la musique... Permet de le faire, donc chanter te permet aussi comme ça de, de t'exprimer un peu, d'exprimer de, tes, tes émotions. Ça permet aussi euh, de, se, de se défouler. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà, Après une journée de travail, euh, le fait de chanter, ça me permet de, de me libérer, de me vider la tête, de me défouler. Et, euh, et ça, c'est vraiment très bien parce que plutôt que de, de, de ramener à la maison tes, tes soucis de boulot ou tes petits tracas du, du quotidien, eh bien, le fait de, de chanter comme ça va vraiment te, te permettre de te, de te libérer et de pouvoir passer à autre chose dans de, dans de bonnes conditions. Quand on chante aussi, très souvent, on ne le fait pas seul. Hein? On a l'habitude de se rassembler peut-être avec des amis, peut-être au sein d'une chorale, peut-être avec un groupe de musique si vous répétez. Et Du coup, euh, ben, l'avantage de ça, c'est vraiment le, le partage et très souvent faire de la musique Chanter, eh bien, ça veut dire se rassembler, voir ses amis une fois par semaine, on va chanter ensemble, euh, se rassembler avec les musiciens avec qui on joue et euh, voilà, mettre en place des choses. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir une, une vie sociale plus riche, euh, d'échanger avec, avec du monde, euh, voilà, de, de, de croiser des amis régulièrement et puis de ne de, de, de pas rester tout seul, tout seul dans ton coin. Donc ça, c'est aussi euh, l'avantage de la... De la, de la musique et du fait de, de chanter. Alors euh, peut-être que euh, tu es maintenant convaincu euh, des bienfaits euh, du chant, mais tu ne sais pas trop par où commencer. Alors tu sais moi, c'est mon métier, je suis coach vocal. Et ce que je te propose, c'est de t'envoyer des conseils privilégiés directement chez toi dans ta boîte mail et ce plusieurs fois par semaine pour t'aider en fait à, à, à mettre en, en route, à amorcer la pompe, à t'aider, à, à t'expliquer par où tu peux commencer si tu veux apprendre à chanter. Alors pour recevoir mes conseils privilégiés, tu peux tout simplement cliquer dans le lien qui est dans la description. Euh, tu verras, il y a un petit formulaire qui s'affiche, tu rentres simplement ton prénom et euh, ton adresse mail et je pourrais t'envoyer du coup dès demain mes meilleurs conseils pour démarrer euh, le chant et, et assouvir cette passion que, que tu as peut-être en toi. Ben, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à, à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao